Bon, écoute, on va. Mais non, c'est pas Clémentine, hein, je suis désolé. Euh... C'est la dernière personne que j'accuserai. hein. Franchement, Clémentine. C'est pas elle qui a cassé la lampe. Et encore moins. Euh... Hey, Clémentine. Hey, Lee. Do, uh, you have any pink? Non. It's gone somewhere. Hmm. Do you want blue? No, no, it's okay. Psst, Lee. I found something. What is it? I found this piece of pink chalk and a scuff of it over by the gate. Really? Totally. I was coming to see him for clues Yeah, and Duck, I got it. Good job. <laughs> Ah non, je fais un top là, cool. <rire> on le en fait un top t'inquiète pas Cool. On leur fait un top-là Pardon. Vous avez peut-être le questionner lui aussi après la lampe. Duck? No. Mom and Dad won't let me touch any other stuff. Lily for the best. Ok, bon, bah, du coup on va voir Carly, et puis ensuite, euh, voilà. On va pouvoir le, la questionner, Carly, aussi, au niveau de la, la créose. rose. même si bon. J'imagine que c'est un peu... Euh, euh, comment J'imagine que c'est un peu... Euh, euh, Monsieur Duck qui fait créer ses propres indites. Oui, elle pense que les ce que je voulais dire c'est que j'ai beaucoup pensé sur toi. Ah bon Bon <sniffs> bah ouais, bah on se hein Notre groupe est petit. Vous êtes petit. Vous êtes un tueur convaincu. Carly, Jésus Et je pense que les gens devraient le savoir.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 Je le dirai aux autres. Oui. Allez. Ah, il y a eu une petite faute, là. c'est pour euh, le groupe, ça a été collé. Don't call me small. Hmm. Non. Elle était amoureuse de Doug à l'époque. Euh, ils sont prêts à entendre mon histoire. It's not a matter of ready or not. There's never going to be a good time, but there are going to be a lot of bad ones. Right now doesn't seem like one of them. But everyone's different. Who knows how each person would take it, you know? Maybe it's worth thinking about who you want to tell. Est-ce que tu te sens en sécurité ici? Je peux Vous emprunter Je pense qu'au sujet de Lily... J'inquiète un peu, hein. Ouais, bah écoute, je vais finir par euh, faire ma petite rébellion à Lily, là, parce qu'elle commence à me saouler, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve, euh, ben, euh, la prochaine fois, pour le nouvel épisode de Walking Dead. Salut Hello, chabois, c'est Mister Tiger. Comment ça va On se retrouve pour... Un nouvel épisode de The Walking Dead avec un, un nouvel objectif, aujourd'hui trouver qui... Euh, non, non faut, on va pas en parler à Lily. Lily elle va péter un câble, Duck... Pff, je vais le dire à Clémentine. Parce qu'il euh, faut que je dise que, euh, qui suis-je. Alors je pense que je vais le dire à Clémentine. Je vais te dire quelque chose. Je okay, okay. Euh... J'allais en prison le jour où je t'ai rencontré. rencontré, Je me souviens. Ton pied était bleu. Le voiture où j'étais dans, était un voiture de police. Et j'étais en route au prison pour... commettre un crime. Je dois de vous dire maintenant. Parce que je ne veux pas que vous l'entendez d'autre façon. Ok. Vous avez quelque chose à dire Je ne pense pas. Vous pouvez, euh, revenir à vos choses. Est-ce que c'est la bonne chose à faire Je sais pas. Mais, euh... par exemple, moi, mon père, euh, euh, euh, il n'est pas parti sans rien dire. Il est, il est parti et il nous a dit qu'il euh, bah n'apprécie il plus maman, ma mère en tout cas. Et c'était ce qu'il a fait à faire. Bah là, je pense que ce qu'il avait à faire, il euh, fallait dire à Clémentine ce que j'avais fait à partir d'un moment. Voilà. Ah Kenny je sais pas si je vais lui dire parce qu'il pète un calme en ce moment. Puis euh, il pour son fils, etc. Donc je réfléchis. Et je réfléchis fortement, mais Kenny, Kenny, c'est euh, un musclé ce mec, hein. Et tu peux faire plein de trucs. Ben peut-être. Ben euh, la hey ben, you know Why would I have Bible. le mec lit la bible kenny you clementine loves to draw with it yeah she she's missing a piece well i don't know anything about that sorry lee donc c'est Duck. ah c'est Duck. D'accord. Bon, bah, je le. Lily. Euh, je vais peut-être dire mon avancée dans l'enquête à Lily. Et ensuite, je vais retourner voir Carly pour lui dire. Comme quoi, ben bah, je le dis à Clémentine. Qui avait l'air de bien rêver. Hey. Chose? Mmh. Euh, tu veux. Do you ever wanna leave here? fantasy Je lui rentrer dedans moi c'est que... non, non, vrai. Euh, non, j'ai pas lui dire. J'ai pas lui dire à Lily, parce que Lily, euh, elle est en pleine dépression, euh, dépression ça Tante, donc je vais revoir Carly, je vais lui dire que je dis à Clémentine. C'était important de lui dire à mon avis, euh, mais Kenny, je sais pas si je veux lui dire. Faut que je continue à, en... ouais, à enquêter là-dessus. Je vais aller voir euh, Duck si euh... Euh... tu as trouvé quelque chose I found nothing else. Just the chat. I also found some bugs underneath the stairs. Don't tell Clementine. Hmm, le modem Hmm, stay inside the gate. Je vais, I will. Ok alors qu'est-ce qui se passe ici Ok d'accord. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de spécial La ah, Duck. More euh... oh, talk. Quand je la crée effectivement. Ben euh, Ben, est-ce que tu t'as pas une idée euh, à me donner Non. Talk D'accord. Je réfléchis. Ouais. Alors à mon avis, euh, il va falloir que... Euh, je réfléchisse. Qu'est-ce que je pourrais dire Ben Je vais dire à Lily et à Kenny et Ben. Ben, il m'aime pas. Hein. Clairement, il m'aime pas. Lily, elle va retourner c est, c est, ça contre moi. Clémentine. Duck. Duck, bah, je, vais, je vais demander à Duck. Duck, peut qu'il est au courant. Non, pas Duck. Écoutez, euh, j'en sais rien. Moi, je pense que je vais faire une pause parce que déjà, je sais pas quoi faire. Et aussi parce que, bon, euh, j'aimerais faire une pause parce que j'ai faim. Voilà, il est 16h56, alors j'ai faim. Donc euh, on se retrouve tout à l'heure, là ça fait à peine 6 minutes, là putain euh, tout à l'heure. Écoutez, à tout à l'heure Ok, alors on se retrouve pour la suite encore une fois. Alors j'espère que ça ne va pas résonner. Euh, je n'ai pas trop crié fort aussi. Euh, je réfléchis un peu quand je pourrais faire. Ben, on va continuer du coup, continuer. Et du coup, je pense que je vais parler à Kejop, parce que tu sais que je peux avoir une solutions. Salut. C'est vrai qu'il parle à deux. Kenny, tu as une seconde Kenny, tu as une seconde Oui Qu'est-ce que tu as C'est sérieux. Ok, je devrais sit down? Come euh, J'étais... route prison trois mois Pas de merde. Pas pour toucher enfants, nest Non, ce Parce que nous avons deux ici. J'ai tué un gars dans une il apprécie a d'autre dans ton va sortir. Non. Mais savoir, si faire des quand il Il a pris mon unité vraiment je voulais dire à Karl, je vais dit dire. J'ai parlé à Kenny. I uh, well, don't know. Feels like I just gave him ammo if we ever have to make any tough decisions when it comes to a headcount. Ben. Ben ben ben. Là, je fais confiance à Ben. Hey Ben, je dois te dire quelque chose. Surely, est-ce que c'est sur ma voie Je suis en de faire un bon travail. Tu es bien. J'étais reconnu avant tout ça. Je partais en prison avant tout ça. Oh, sérieusement quest ce que tu es en train Ce n'est pas important. Juste, si tu as quelque chose, c'est probablement vrai. Thanks cool, for trusting me, man. I, uh, Ben, relax. ok Quoi lui dit C'est pas important. Ben ne l'oubliera pas. Euh, J'aurais peut-être pas dû lui dire, à Ben. Euh, le gamin, là, je le fais pas trop confiance. Euh, Lily, Lily, puis c'est tout. Attends, je dois me Ah. Hey. Find anything? Je te dire quelque chose. Sure, dire... go ahead. But if it's bad news, maybe save it. J'avais en prison avant tout, le fléau. What? Dad said there was something about you. So you know I didn't know what to know Well it's true and I'm sorry. He treated you like shit. He knew who you were and you would have had all the reason in the world to kill him. and you didn't. You don't need to apologize. Thank you. You killed a guy. So what? I bet he was a dick. Well, it, it ruined my life. C'est le shortly thereafter. C'est vrai qu'on ne lui a pas dit euh, quand est-ce. Mais de toute façon, Lily, est amoureuse de nous. Hein, c'est très bien. En fait, il y a de la raison. Parce qu'en fait, j'avais envie de prendre un capoute à côté. Parce que le capoute, c'est la vie. Oh mon dieu. J'ai dit à Ben. ben tu as dit à Ben? Ah oui, c'est vrai que c'est. Je vais essayer à lui Vous Elle sait très bien sûr. Elle bien que, euh, elle sait très bien, à mon avis. Donc, euh, comment est-ce qu'on pourrait passer à la suite ben, Je réfléchis. Euh, Stack Solus. <rire> j'ai pas d'idée. Je le dis, j'ai pas d'idée. Donc on va directement sur le chapitre 3 et puis après on va... Je vous dis, j'aurais dû regarder sur internet avant mais bon, hop, tac. Et là c'est nul hein, la solution de ça. Ok, donner un ouais, ouais, ouais. Je pense que Katja, elle m'en voudra pas. Hein. Donc, euh, je vais réfléchir. Je vais en parler parce que déjà, je trouve pas. Euh... Fais des... Je comprends. Oui. Mais bon, faut... Euh quest Bien sûr, je vais dire la vérité et puis voilà. C'est tout, je l'ai dit à tout le monde. Euh je l'ai elle en prison il y a trois mois. A knew I was a convicted fella my goodness for what how much trouble can a teacher get into well plenty but it had nothing to do with that it was for murder why he and my wife uh, that's enough tell me what happened when you were locked in the fridge at the dairy okay I was given Larry CPR with Lily Kenny came in from out of nowhere and je lui ai dit la vérité je pense Ça A peut-être moins s'attendre Avec euh... Avec Kaja et Kenny Mais bon euh... Voilà qu'on se le dise, euh, tout change. Bah, ça ne me concerne pas. j'ai envie de te dire. Je vais lui parler directement. Euh... Elle a voulu que je lui en parle. Je lui dis. Je parle à Kaja. Je parle à it? Comment elle a pris ça Elle était bien, je pense. Et je pense qu'elle est plus obsédée John's? Kinney. Parce que de je lui dis... Pourquoi je lui dis pas euh, Pourquoi je lui dis pas Je parle à Clémence, alors ce qu'elle peut me dire spécial. Est-ce que tu as de la créose Non je vais plus tard, Ok. On peut ouvrir le portail, bah tiens, je pense que c'est ce qu'il faut aller faire. Euh, du coup, je l'ai dit à tout le monde, sauf à... C'est le portail, ça Euh... Stay inside the gate. I will, I will. Bah alors, pourquoi je peux pas... Donc voilà, c'était l'épisode de la confiance. Euh, je sens que je vais en chier. Hein. Par contre, je vais faire un truc parce que si ça se on n'est pas jeté mal. Hein, tu as compris, Robin Bon. Lion. Those bandits gave us help, but they've been quiet for days now. There's a great down there. Ok, ça, ça c'est surtout euh, un défaut du campement. Ça nous est pas fortement utile. Hein. On peut par là. Et une trappe qui part, Ok. Une trappe, une trappe, une trappe, une trappe, une trappe. Ah oui, la trappe de euh, là-bas. La <rire> nourriture? Oui, mais tu prends le. Faut que j'aille voir les que je lui dise. Tu It was in a grate on the outside wall, and there's a sign on the other one. Holy fuck. Yeah. Okay, we line everybody up. Everybody. Somebody is killing us. Stealing from that supply is the same as slipping into your room at night and cutting your throat while you sleep. You die. What is the difference? What if Clementine gets sick and we don't have what we need? Le point <coughs> what the hell? From us. Who the fuck is that? Y We've got our people out there. Out here. We ain't fucking around. What do we do? Oh, shit! They're gonna start kicking indoors any second. The... What the hell are you? Stall him. What? Just keep them talking. Do whatever it takes to stop him pulling the trigger. You made the biggest mistake of your life. Okay. Shit! Enough of this bullshit, Drew. Stop putting your boot to these doors. Yeah. Hold it, asshole. Take it easy. tu uh, tu fais ça? Why, why? Why? why? What? will it take to reach a deal? About twice as much as you've been giving us. You got it. Done so. Well, I suppose we nous hash out some terms then. I don't like no shut up Oh shit. Ça va. Ouais, c'était le but, c'était le but. Normal. sur A pour jeter des coups d'œil. C'est bon. D. Clémentine Putain, merde Oui Ah, tu peux pas le dire dessus quand il traîne. Ouais c'est bon Hurry, get it out of the RV. Okay. Non non non non non non Oh, oh là là, elle hey, était mordue ou pas Let Ça va, on a le temps. Hein. C'est bon. Allez